Vous aurez la satisfaction avec le grand maître Marabout Orogan au Sans aucune conséquence Beaucoup disent que ce portefeuille a des conséquences C'est faux C'est un portefeuille qui n'attribue pas des conséquences sur la vie quotidienne Quand vous utilisez ça, vous produisez 5 millions par semaine Et 1 million chaque jour, 5 fois dans la semaine Et quand vous utilisez ça, juste des totems Et ça produit en toute monnaie En francs CFA, en francs camerounais, en euros, dollars et n'importe quelle monnaie de, du monde entier. Merci d'être avec le Maître Orugan, le plus 229 91 32 34 67. Le puissant Marabout Orugan, plus 229 91 32 34 67. Le Marabout vous accompagne avec une satisfaction garantie de un an de travail de rituel et la satisfaction est déterminée pour un an renouvelable. Si la personne a le vouloir de le renouveler. Donc, merci pour les explications.